Nous venions de sortir de la guerre et il fallait rassembler au moins les intellectuels pour prendre une position. D'autant plus que la colonisation nous avait divisés, chacun était chez lui et Aline Diop, que j'ai rencontré à Dakar en tant que chef du cabinet du, code du gouverneur, haut commissaire Béchard, m'a parlé de ces rassemblements et de la naissance d'une société et même d'une revue. C'est ainsi qu'on a gardé le contact. Et bien plus tard, la société a été créée, la présidence africaine, et on s'est réunis en 1956 à Paris. C'est la première fois la suis à Paris. La première, c'est au mois de juillet, si je ne me trompe pas, par le gouverneur général, euh, oh, comme c'est toujours, euh, comment ça s'appelle encore, Mesmer, m'a donné un billet pour aller voir Paris, parce que, à la fin, parce que je ne connaissais pas Paris. Parce qu'il parle des de, de Champs-Élysées, des -de toits, je ne connais pas. ne pas. Bon, Et, il y a deux gouverneurs qui sont donné un billet pour aller Paris, pour une semaine. C'est ainsi que je parti à Paris. Et ma dixième fois, c'était pour le congrès. On s'est rencontrés là-bas, on a rencontré beaucoup d'amis, des gens des Africains venus de tout le bord. Et c'est ainsi que nous allons avoir la SAMSAC, la, la Société américaine de culture, aux, aux, aux États-Unis. Et par-ci, par-là, c'est la création. On a vu des, des gens venus de l'Afrique du Sud, de, des Antilles, de la Guyane, de partout c'est qu'Haïti, surtout Haïti avec Passe-Mars et, et on avait vu des amitiés et on peut dire qu'il y a une liaison entre les intellectuels noirs des, des Amériques, de, de l'Afrique et d'ailleurs. C'était une rencontre très fructueuse pour nous. nous. Parce qu'en New York c'était en 56 premier, un beau bon matin euh, J'ai un billet grâce à, à l'UNESCO, grâce à l'UNESCO, pour aller à Paris, comme euh, ça aux états unis c'est l'UNESCO qui m'a donné le billet, oui, c'est une chance d'ailleurs, parce que si j'avais été ici, une, aux aimants de 1963, l'arrestation de la purge, moi je ne sortais pas de prison, <rire> donc euh, c'était un bon voyage. Et je dis la première fois que j'écris un livre. Et soit quand j'ai écrit un livre, je laisse euh, six, six, six mois, un an de côté et je le lis. Je le lis pour voir. Mais pour euh, Patron New York, eh bien, je suis arrivé. Ma femme était, mes enfants ont étaient déjà à la maison pour des complot, toujours. Et J'écris, je, je donne la frappe, je fais lire par une autre, et puis on l'envoie, comme ça présente sur c'est plein de fois. Bon, moi, j'ai vu la loi américaine. J'étais à Harlem, je ne comment elle se comporte. Le rapport entre blanc et noir, j'ai vu. Et ensuite, j'ai eu la Nouvelle-Aurence, nouvelle, nouvelle je demande euh, où sont les toilettes. On me dit qu'il n'y en a plus. Donc, les temps ont changé. Quand on a au restaurant, j'ai vu des blancs, plus blancs que les papiers. Une femme, des femmes, plus blancs que les papiers qu'il y a. Mais ils sont avec les Noirs. Je qu'est-ce qu'il dit Il a eu, ses parents ont eu une goutte de sang noir dans, dans le sang. Tant, c est, c est, ils n'ont pas ça en France. Tandis que là-bas aussi, est sûr y qui existent encore. quest que Il ne peut pas se de défaire d'une certaine intériorité qui ont dans le sang. Et même nous, ceux nous, nous, qui nous sommes colonisés ici, il y a des blancs qui ne changent jamais. Ni des Noirs aussi, avec les, les rapports. Donc c'est un effort commun qu'ils ont fait les uns les autres pour que le monde soit vivable. Alors, il appartient aux écrivains de dénoncer des choses comme ça et en même temps d'appeler l'attention des gens sur de tels cas. C'est tout. Mais il faut dire que les États-Unis, c'est la première victime des Noirs, non Hein Amazon. Bye. Uh -huh.